Salut les créateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'optimisation de, de performance de votre application, de votre projet Unity, de votre jeu, quoi que ce soit. Pour l'occasion, moi j'ai repris exactement la même scène que j'avais dans, dans le tuto précédent dans laquelle je vous montais comment faire une visite 3D. Donc j'ai repris la même scène et on va voir comment optimiser. Alors là sur une petite scène, c'est pas forcément nécessaire parce qu'elle va tourner de toute façon. Par contre, si vous avez quelque chose d'un peu plus vaste, avec beaucoup plus de modèles 3D, etc, de plus dur à faire tourner, donc on va voir comment on, on peut gagner des, des FPS, des, des images par seconde, pour pouvoir fluidifier ça. pour pouvoir avoir une application qui rame très vite, et il y a diverses techniques qui sont offertes par Unity pour, pour optimiser tout ça. Donc on voit ça tout de suite. Donc des techniques pour optimiser votre application, il y en a plusieurs. On peut, euh, on peut parler... même. Ben, du nombre de modèles 3D tout simplement, c'est à dire si vous avez des modèles 3D très complexes vous, vous doutez bien que ça va avoir tendance à demander plus d'efforts à la carte graphique et donc il y a plus de chances de risque plutôt que ça rame, la taille des textures, euh, la taille de la scène, les lumières sont-elles précalculées ou pas etc etc. Mais le principe fondamental de tout ça c'est ce qui est affiché à l'écran et on peut jouer directement sur ce qui est affiché à l'écran via euh, la fonctionnalité d'occlusion culling. Alors on va voir ce qui se cache derrière ce terme barbare, c'est tout simple, en fait, n'est enfin, calculé par l'ordinateur, par la carte graphique, uniquement ce qui est vu par la caméra. C'est-à-dire que si vous tournez la caméra vers la droite, et bien, tout ce qui est vers la gauche n'est plus calculé. Et inversement, vous regardez vers le haut, tout ce qui est vers le bas disparaît, donc n'est pas calculé par la carte graphique et on gagne facilement 10, 15, 20, même. Ça dépend des, des, des, des projets, mais on gagne ouais, facile 20% de performance en termes de frames par seconde, donc je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai repris la même scène que précédemment, la voici, pour la, la, la remémorer un petit peu. Simplement un appartement, un petit appartement, il y a cette pièce là qui est aménagée, donc il y a quelques modèles 3D, une chaise, un canapé, une cuisine, une télé, etc. Et j'ai mon personnage qui est là, qui est symbolisé par la caméra. Donc là je vais mettre lecture, et volontairement je n'ai pas mis en plein écran, puisqu'on va regarder l'onglet game et l'onglet euh, projet les scènes moi je tourne et je vais afficher les statistiques ici donc stat, c'est ici même et on voit que en regardant comme ça vers la télé là je suis à allez 130-135 fps Voilà. si je tourne vers le canapé ça va être à peu près pareil voilà 130-135 ok retenez bien maintenant c'est tout simple on va appliquer l'occlusion culling je vais dans windows rendering occlusion culling donc j'ai cette fenêtre là qui apparaît hop alors vous pouvez la plugger un peu vous voulez c'est ça je vais la mettre ici à côté d'inspecteur en ce qui me concerne le préalable c'est de passer tout en statique tout ce qui n'est pas amené à bouger c'est à -dire, votre personnage lui va bouger donc on met pas en statique mais tout ce qui est euh, qui va pas bouger donc les meubles etc et dans le tuto précédent je les ai déjà passés en statique donc je les sélectionne alors moi ça s'appelle ici hop apart euh, je crois je ne sais plus si vous avez un doute en fait vous venez dans l'onglet occlusion vous venez dans renderer et donc là on que ce qui est potentiellement statique en fait. vous sélectionnez tout et vous, vous allez dans l'inspecteur et vous vérifiez que tout est bien en statique et ce qui est important parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont statiques il y a les lumières, il y a le batching, plein de choses comme ça occludi statique et occludeur statique donc moi, il n'y a pas de doute, tout est en statique, c'est bon. Je reviens dans l'onglet Occlusion. Et je vais venir dans Bake, et c'est là que tout le calcul va se faire. Et c'est très simple et très rapide. Ici, Smallest Occluder, c'est le plus petit objet qui serait amené à être masqué. Ici, c'est le plus petit trou par lequel on est amené à voir. Imaginez que, vous, imaginez que vous ayez une toute petite fenêtre. La caméra regarderait vers cette fenêtre, et il considérait que la fenêtre est tellement petite que ce que vous voyez derrière n'a pas à être calculé. Ça, ça peut être gênant parce que même si la fenêtre est petite, peut-être que ce qu'il y a derrière, vous avez besoin quand même que ça se voit. Donc là, c'est la taille du, du trou. Et ici, Backface Result, c'est les, euh, les faces arrière. Donc, vous laissez à 100, on s'en fiche un petit peu. Et vous calculez. On fait Bake, ici en bas. C'est super rapide. Bon, ma scène est petite. Donc, je remets Lecture. On se souvient que c'est à peu près à 130, 135. Je vais regarder la télé. Et je suis à 100... Entre... 100... 70, 180, là ils sont, ouais, à peu près. Et de ce côté-là, pareil, 170, 180, donc je passe de 130 à 180, en gros. Et regardez ce qui se passe en haut dans l'onglet scène. Quand je tourne le regard, il y a des choses qui disparaissent qui apparaissent. En fait, si je regarde vers la télé, par exemple, ben, tout ce qui n'est pas affiché, c'est-à-dire le canapé, la fenêtre ici, la grande baie vitrée, hop, elle disparaît. Elle n'est pas calculée. Si je vais vers la cuisine, hop, donc la cuisine est bien affichée et bien calculée puisque je suis en train de la regarder. Mais regardez derrière moi, le salon est complètement disparu. Et si je tourne, c'est l'inverse. C'est la cuisine qui disparaît et le salon qui est affiché. Et c'est comme ça qu'on va gagner euh, énormément de performance grâce à l'Occlucion Culling. Et cette petite manip là qui prend deux secondes à, à réaliser. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, si elle vous a plu, mettez un pouce vers le haut. Ça ça va me servir à donner plus de visibilité à la chaîne. Et puis, ça fait plaisir, pas me cacher. Des commentaires aussi, si vous avez des questions ou autres. Et je remets dans la description de cette vidéo le lien vers ma vidéo privée qui vous montre comment j'ai réalisé toute cette toute cette visite virtuelle, bah, clic par clic, vraiment clic par clic. Donc je remets la formation. Dans, dans la description. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt pour des tutos, euh, pareil, très pratiques et, euh, et j'espère qu'ils vous seront utiles. Voilà. Allez, bonne soirée. à bientôt.